Le clap. Là, On y va C'est parti. Alors je m'appelle Gwendoline et oui je suis Brestoise. Euh, je viens en tram, ça m'arrive de venir en voiture euh, par, par moment. Sur Facebook Euh, le seul référent qui avait déjà fait des créneaux et c'était plutôt sympa. Bah aujourd'hui on s'est trompé euh, à la caisse euh, sur un, en mettant le prix sur euh, le lecteur. Euh... Bah sur Facebook. Ah pardon. <rire> Est-ce que tu es sûr que c'était sur Facebook euh, C'est les, les jus Louise en plus avec une bouteille consignée. C'est top. Je ne suis, suis pas référente ni je ne fais pas partie d'une commission. Donc j'y vais peut-être pas autant que les autres. Mais ça m'arrive d'y aller. Euh, le salon de l'atelier euh, de la beauté, euh, enfin, en bas vers euh, Je leur dirais que c'est euh, une superbe ambiance et que... Euh, on... On peut avoir accès à plein de produits locaux et c'est cool. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs que j'aime pas faire euh... Non, je crois pas. <rire> ok. okay.